Aujourd'hui, vous pouvez réaliser l'animation Fluogramme n'importe où, facilement et sans vous ruiner. Nous avons créé pour vous la fluogram box. C'est une boîte que nous vous envoyons en express, où que vous soyez dans le monde. Pour ceci, il vous suffit de choisir vos tampons parmi notre catalogue. Nous les disposons sur les portes tampons fluorescents qui seront utilisées lors de votre événement. Nous y ajoutons les encreurs spéciaux correspondant à chaque couleur et les encres invisibles fluogram, le bleu et le rouge. Nous mettons tout ce matériel dans une mallette, ainsi que les fluogram kits et les guides d'utilisation pour les hôtesses. C'est parti Nous vous envoyons en express la box que vous remettrez aux hôtesses le jour de l'événement. Pour l'événement, vous devrez louer 6 Plaggen 400W, un bar lumineux et contracter deux hôtesses qui tamponneront les invités. Elles installeront le matériel en suivant le manuel fourni. La soirée peut commencer en amont, nous communiquerons avec vous sur l'emplacement optimal du bar à tampons et des lumières noires, ainsi que sur la fabrication des tampons sur mesure. Après la prestation, vous nous renvoyez la Fluogramme Box avec son contenu.